écoutez-moi les Battle j'espère que vous avez bien cette vidéo. Vous allez voir une game hyper intéressante, hyper technique avec Milouz. Alors Milouz, déjà. Vous vous en foutez, mais je vous le dis quand même, c'est un de mes persos préférés. C'est un perso polarisé. Alors, je ne l'aime pas parce qu'il est polarisé. Je l'aime parce qu'il est très intéressant dans son pattern et très technique, je trouve. Il est polarisé dans le sens où, avec et sans les élémentaires, ce n'est pas du tout le même personnage. Il faut évidemment le jouer avec les élémentaires. Sinon, c'est tout simplement un trash -tier, un petit peu comme était à l'époque Carniflore, sans les tokens, euh, sans les générateurs de pièces, tout simplement. Alors, euh, Carn euh, Carniflore euh, Milouz c'est vraiment on va dire votre plus grande interrogation en tout cas sur Twitch c'est peut-être la question qui revient le plus c'est sur le pattern c'est sur les euh, les façons de jouer euh, Milouz donc voilà là ça me faisait plaisir d'avoir une chouette game à vous proposer et une game où finalement tout ne se passe pas parfaitement et c'est ça qui est intéressant aussi c'est qu'on est obligé euh, bah, de faire appel à des ressorts autres que l'automatisme parce que finalement l'automatisme c'est quand tout se passe bien on sait ce qu'on doit faire bah, bam, ça déroule et on gagne les lobbies mais quand c'est plus compliqué bah, faut être un petit peu plus malin bref euh, alors Milouz. Euh, avec les élémentaires, c'est bien pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que ça vous met dans des bonnes, euh, une bonne situation. Ça vous met bien dès le début de game. Tout simplement, vous réalisez en gros, un bon early. Grâce à la petite 1-4 qui permet de roll et grâce au petit LM2-2. La petite 1-4, elle est bien parce qu'elle va vous permettre de loquer un triple au départ. En gros, on reste taverne 1, 2 tours ou 3 tours. Euh, comme ça, on lock un triple et ensuite on monte. Et l'avantage, c'est quand on monte, euh, bah, on peut en même temps acheter. Donc on monte, on est taverne 2 on va re-up et on peut vendre et acheter. Et en fait, les cartes qui ne sont pas des doubles, et évidemment qui ne sont pas des triples potentiels, bah finalement, on peut les échanger contre des tavernes 2, puis taverne 3, et les échanger contre des tavernes 3. Donc en fait, on s'améliore un petit peu tout en montant, un peu comme une Rafam Curve, sauf que Rafam Curve, il va payer un mana, il ne va pas faire grand-chose. Ou alors, euh, une Cariel elle va payer un, elle va juste booster. Vous voyez, donc ça, c'est très intéressant, je trouve, déjà théoriquement, je trouve, sur le plan du sur le plan du plan de jeu, euh, tout simplement. Donc voilà, pour, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, et c'est la plus importante pour moi, c'est vraiment cette 5-4, c'est une carte en fait. C'est la 5-4 euh, élémentaire qui fait les rôles euh, moins 1. Donc si vous jouez deux élémentaires, ça fait les rôles à 0. Ça, c'est vraiment la carte clé dans tous les archétypes. Alors, euh, il faut savoir qu'avec Milouz, on va plutôt essayer de jouer des compos euh, variés, des compos riches, plutôt que des compos de recherche. En gros, la compo de recherche, c'est la compo on va chercher des races précises. Murloc. Et encore, Murloc, il y a des cris de guerre, mais quand même, Murloc, c'est pas si bon. Euh, on va penser évidemment à Mecha à euh, Uran à, euh, et encore Mecha va avec Uran enfin Uran va avec Mecha Mecha peut se jouer seul Uran seul c'est plus difficile euh, évidemment euh, dragon, euh, non pas dragon, euh, euh, je l'ai en tête mais je sais plus, Bête, voilà, euh, Bête parce que là on est vraiment dans des compos de recherche, c'est à dire qu'on va chercher un baron, on va chercher un gold ring avec bête, par exemple, voilà, on va chercher des cartes clés et forcément pour chercher des cartes clés il faut roll et les rolls on ne peut pas, euh, ce qu'on va jouer c'est plutôt des ménageries, des trucs où finalement on joue une range, une, on va dire un, un éventail de cartes beaucoup plus riches, par exemple quand on joue qu'à bah on achète, on revend, il y a les cris de guerre. Donc finalement, les cris de guerre, c'est toutes les races. Donc on joue beaucoup de cris de guerre. Quand on joue ménagerie, on va jouer un peu de bêtes, un peu de méca, un peu de ça. Donc finalement, on, on accepte un petit peu plein de cartes qui vont nous générer un petit peu de pièces. Donc on améliore notre board sans forcément faire beaucoup de rôles. Voilà, c'est la différence pour moi entre une compo de recherche et une compo autre, on va appeler ça autre parce qu'en vrai ça, ça prend plusieurs, euh, plusieurs formats, euh, les, enfin plusieurs formes, les, les autres compos. Euh, et donc oui, même, et ça c'est intéressant à, à le savoir, désolé l'introduction est un peu longue, mais je trouve qu'elle est intéressante pour vraiment progresser avec ce personnage qui est très, très très technique pour le coup, qui peut être vraiment Turbo Top 8 mal maîtrisé. Euh, c'est que cette 5-4 élémentaire, même si vous jouez une autre compo, vous allez l'intégrer dans, euh, dans votre compo. et là vous allez me dire, bah, Fichou, finalement, dans ta définition, l'archétype élémentaire est une compo de recherche parce qu'on va chercher les élémentaires. Sauf que cette 5-4, elle rentre parce qu'elle est un élémentaire. Certes, vous pouvez la jouer dans d'autres compos, cette 5-4, parce que dans tous les cas, elle est très intéressante. Vous achetez les LM, vous le revendez, vous avez le rôle. Euh, mais le problème, c'est que si vous commencez à jouer bête, si vous commencez à jouer mecha, bah, finalement, vous allez avoir besoin de deux places, la 5-4 plus les élémentaires. Donc en fait, vous allez avoir que 5 créatures, on va dire, vraiment viables. Et forcément, bah, si l'adversaire, il en a 6 ou 7, vous allez perdre. L'avantage d'élémentaire, c'est que, on va dire, ça rentre bien logiquement dans cet archétype élémentaire. Donc, je vous conseillerais, dans un premier temps, de jouer 7-5-4 dans n'importe quel compo, parce que c'est la carte clé de Milouz. Mais évidemment, on va plutôt jouer avec élémentaire ou alors en ménagerie, parce qu'en ménagerie, on peut avoir notre élève qui se fait booster. Alors, c'est pas incrépitant, certes, mais finalement, il fait des pièces, donc il est bien plus intéressant. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est quand on va commencer à jouer mecha, à jouer euh, même, euh, même dans l'absolu euh, dragon, etc. Avoir une 5-4 et une autre créature, bah finalement c'est un peu problématique en termes de puissance brute. Bref, cette vidéo va vous aider à progresser, je l'espère, si vous avez des questions. N'hésitez pas, bon visionnage. Galewix, il ah, n'y a pas Murloc, j'aime bien jouer Galewix-Murloc. Galewix, j'aime beaucoup. Hein. Ah, Il n'y a pas les chats, il n'y a pas les murlocs C'est pas mal, mais... Partons sur la tempête de mana. Allez. En vrai, il a l'avantage de pouvoir jouer avec les quêtes. Galewix, c'est un peu plus de mal avec les quêtes. Je trouve. Un point par game pour le moment. <rire> Ok, bon, je prends ça comme une 3-4. On achète un 2 1 et on gèle l'autre. Bon, le départ est horrible. Hein ouais, je sais ça. Bon combat. Ok. Oh waouh. <rire> Pourquoi t'es pas arrivé avant, petit loup? Ouais, ça c'est vraiment une super carte. Mais s'il y a un perso avec lequel même les, les, les tchaks et tout ils peuvent jouer ça, mais franchement, Milouz, on n'a pas le droit. quoi. On n'a jamais un mana flottant. J'ai déjà pris un ban de deux semaines car je m'étais amusé de ton top 8. Deux semaines, non. Je banne jamais. Je banne jamais plus de 10 minutes. Après, amuser d'un top 8, c'est pas agréable, tu vois. Parce que moi, quand je fais top 8, je suis pas content parce que je try hard et je fais top 8. Si toi, tu t'amuses de ça, déjà, c'est de la méchanceté, je trouve. Et en plus, ça me fait vraiment pas plaisir. Et quelqu'un qui vient comme lui là sur le chat et juste qui m'insulte, bah en vrai, ça, ça me fait ni chaud ni froid. Ça me fait même un peu chaud au cœur parce que. Euh, ça veut dire que je suis important pour lui, parce qu'il vient quand même juste pour m'insulter. Donc je préfère des insultes, même sur ma famille, plutôt que... plutôt que vous vous amusiez de mes top 8, clairement. vraiment tout donné. Vous vous donnez, vous vous donnez. Et les taverne 2 lui Est-ce que ce board là Il tient contre un taverne 2 Non on peut rajouter un forban non Taverne 2 On peut gemmer 1-1 one, one. Autant je joue un forban je pense. Non on va jamais. Je vous un... Ah franchement le board il est correct. Hein. Pourquoi pas tout poser La quête les amis, la quête. J'en pensez pas à la quête. travail. Déclenchez des râles d'agonie. Laissez mourir 12 alliés. Bon, oh, ça va vite, ça en vrai. Jumeaux. Ouais, oh, on en a qu'un en main. Les segments, c'est quoi Jouer des serviteurs avec cri de guerre. Il y en a deux. En vrai, ça se fait vite, hein, les cris de guerre. Ah, ça aussi en vrai. J'adore surfer les vagues! El Vagos. Euh.. <rire> est-ce qu'on les joue ces j'aime? Pourquoi ne pas les jouer? Faut qu'on meure, hein. Faut qu'il y ait des serviteurs qui meurent. Hein. On va mettre. En vrai, on est bien, non? Ouais, mais en vrai, je sais pas. Ouais, ah, je ferais ça quand même. Sur les 6 golds, est-ce qu'il peut me battre ce méchant? Ouais, ah, je mettrais bien les merdes devant. <rire> Comme ça, histoire d'activer la cuista. Orban bon devant Ouais, mais on va, on va essayer de, de faire tuer nos, nos créatures. Je pense que c'est un prend-en-fort. Moi, j'ai pris un ban parce que je t'avais demandé comment ça allait le lendemain d'un quit Je rush -quit jamais, moi. Pour le coup, ça devait pas être moi. Parfois je quitte le stream plutôt. Parce que je perds un peu de concentration et ça a plus de sens de continuer à jouer mais je reste pas pour le coup. Ça c'est pas moi. Attention de pas trop mettre d'insultes dans le chat Fulchi, parce qu'il peut y avoir des, des enfants qui regardent. Donc, euh, dernier avertissement pour le coup. Euh, voilà, donc évite de, de, de trop insulter euh, les gens dans le chat, s'il te plaît. Merci. hop. Ouais. En fait, est-ce qu'on achète Forban ici Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi A vous de jouer. La réponse D Non, ça marche pas. Je suis au fond de la classe, je baisse la tête. Pour la quête Donc oui, pour la quête Pour la quête, c'est bien, ouais. Pour la quête, c'est bien. Mais non. Et tu as trouvé pourquoi Non, besoin de pièces, exactement, Hologue. Au prochain tour j'ai besoin de deux pièces pour aller chercher ma taverne 5 Donc euh, si je l'achète Ce qui est un très bon achat hein, Bah en fait ça me déséquilibre pour le tour d'après Tout simplement Donc là j'ai une découverte c'est ça hein Déflecto. Pff, déflecto, c'est pas très bon. Pff, en vrai, euh. Bah si c'est fort. En fait c'est ok en tempo. Après, je... franchement, jouer déflecto avec Milou, ça n'existe pas. Je vais prendre la pipe. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. oh, oh vous passez à la vitesse supérieure. Ah ouais, d'accord. Bah écoutez, je voulais Nomi ou l'ardeur, donc... Euh... <rire> Là, euh, voilà quoi. Ah, sûrement Nomi, non En vrai ouais, l'ardeur, c'est... C'est Ceci, hein L'ardeur, c'est Ceci Le problème de l'ardeur, c'est qu'il faut... Euh... Il faut son frérot, quoi. Ou Tony, ou son cousin. <rire> ou Tony, le cousin. Le cousin gitan. Donc non, on va prendre L Nomi. Ah, je vais garder ça. Je vais pas geler ça. Si vous à... ah, le problème, c'est que... Ah, ouais, il faut, il faut un Tony ou un Larder. Alors que Nomi est tout seul. Franchement, avec Milou, c'est OK. ça attaque bien en vrai ouais. oh là là, mais ça attaque super bien super bien ça peut être pas mal cette, cette quête en vrai bon elle va être, uti être utile de moins en moins parce qu'il n'y a pas de râle d'agonie dans les donnez moi donnez moi donnez moi c'est ok ça c'est ok parce que j'ai pas encore d'élème ça marche c'est un LM. ah ça marche bien Oh c'est des... Oh putain, pétard pardonné. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Vous voyez pas. Un choix tactique intéressant. Oh, je peux virer quand même. Ooh. Ah, je vais virer la pipe. Ah Quoique, la pipe ça se triple bien, mais. Je dois vraiment virer quelque chose Ah, c'est dommage, j'ai fait pas mal de rolls pour rien. On est à combien Ah, peut-être faut virer la micro pour euh, l'écrolight. Je garde la pipe. Je vais protéger mes rejetons de lumière, je pense. De toute façon, il va partir. Je pense qu'au prochain tour le petit toutou il part. Avancer les T1, non, il faut gagner les combats. Il faut équilibrer le board en mettant le plus, du plus fort au plus faible. C'est trop risqué là de mettre Forban first. Attendez, je peux perdre. Hein. Oh, bien tapé, bien tapé. Ok, ok. Allez, donnez-moi la, la carte clé. On ne bouge pas de la 4, hein, je vous le dis. Hein. Sur votre lance. Ah ça c'est existant mais c'est pas la carte clé Mais c'est existant <rire> <rire> Ok -ce qui se passe ici Oh Je crois que c'est tempête au dessus de Minirag Ouais Minirag est pas très bon Je sais Un que de ça de paraît de assez foufou mais... Minirag est pas très très bon ah... c'est ok. Y'a Franchement C'est un hein. Ah zut hein. Voyons si vous parvenez Ah c'est strong ça en fait. euh, Zut Je dis zut parce que j'ai pas la carte clé là, Celle qui fait les rolls à zéro Ouais bah, je me fais tartiner Enfin bon, ça ça va me coûter trop cher Ah ouais, bon, je prends ans hein. On va s'arrêter là. Hein. Hoy, hein, On peut de oh On le faire. ça c'est cool, ça c'est cool. Engagez une recrute, que vous le pouvez. 24, Uran, Uran Mecha. On achète ça Je pense pas. Ah sérieux Eh hey, waouh. Celui-ci plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Ah c'est dur hein. C'est dur, dur, dur, dur, dur, dur. Hein. On a eu un super euh, truc avec double rejeton et derrière pendant deux tours. Ah, là c'était trop trop faible. Dommage. Ça va coûter notre game, hein, je pense. Ah, là, le le talent 24 c'est une, une inco. Hein, donc, on est censé la trouver vite. Les, les talents 4, c'est des incos. On, normalement, on les trouve rapidement. Mais bon. Enfin, on est censé tous les voir, normalement. Mais bon, pas là. Ah enfin, tous. Ah, pas forcément, mais... Ah, est censé les voir allez je vous souhaite un bon combat oh là il a pas de board enfin, il y a deux il y a trois il y a quatre mini mais ça demande du temps bon c'est pas mal il va tuer quelques, quelques unes de mes créatures allez ah, en plus euh, franchement ça, ça découvre une taverne 4 c'est quand même abusé Alors, on a pris de la stat hein. franchement là c'est vraiment honteux et heureusement qu'on a ça hein. allez Oh mais what Non a... Oh mais what a... what a... Un choix tactique intéressant. Un serviteur de perdu, Ah! de gagner Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Un beau bébé, ça gars. Hein. C'est de jouer des serviteurs. On les joue ou pas? On rien. Ok. Fou Salut Rabbi Jacobs pourquoi tu dis mais what the fuck Qu'est-ce que tu as pas compris ou qu'est-ce que tu as compris Ah enfin non, qu'est-ce que tu pas compris plutôt Vous vous débrouillez vraiment bien. Re Maestro comment ça va Mestro Thomas, premier du nom. Oh là ça fait des dégâts là. Je peux pas compter, mais ça fait beaucoup là. Fou! Jackie! Jackie! Jackie! C'est mort, Jackie. Ouchou Oh Lolé lolé lolé. Ça m'intéresse pas ça. Je veux tripler ça, je veux tripler ça, je veux trouver celle qui fait les rolls à zéro, c'est pas fini. Ok. Bah vous voyez là c'est un peu plus lent, hein, c'était sûr. Merci Jordan, du 0-20. Bon courage pour la qualif pour les lobby-legends, tu vas y arriver. Ah c'est gentil, merci. Moi bah, j'essaye, hein. je donne tout. Oui, je vais y arriver, forcément. Après, c'est pas tout de se qualifier top 16. Hein. Derrière, il y a une autre qualif. Hein. C'est ça qui est compliqué. Bon, déjà, la première qualif est compliquée, mais la deuxième étape elle, est difficile aussi. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Je suis devant. En euh, vrai, tour 11, est, on n'est on est pas encore dans le, vrai, dans le vrai late game. Et j'avoue que mes boards, Après, mes adversaires, ils n'ont pas des boards fifou. J'avoue qu'ils sont pas des boards fifou. C'est loin d'être mauvais. Ah non, je suis très bon même. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Continuez sur votre lancée. Amaral! Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Ah là là là là, mais il est pas sérieux ce Bobby là, ce Bobby la pointe. Flûte. Bon, en tout cas, euh, tout à l'heure j'ai vu un message qui m'a pas plu. C'est quoi Ah voilà, c'est je suis un mec sympa. Il disait, enfin, qui m'a pas plu euh, sur le plan de Battlegrounds. Hein. C'est typiquement pour ça que j'aime pas Milouz, tu peux parole, tu fais moins de choix, c'est Bob qui décide à ta place. En fait, tu peux pas vraiment dire ça parce que. C'était, si enfin, t'as le droit de dire j'aime pas Milouz parce que j'aime pas son gameplay, mais t'as pas le droit de dire j'aime pas Milouz pour ces raisons parce que là t'es en train de mettre en lumière des, on va dire des, euh, comment dire, des, euh, des défauts à Milouz qui ne caractérisent pas finalement le perso ou, ou du moins sa puissance est clairement supérieure à ses défauts. Donc en fait, il faut pas que tu te dises j'aime pas parce que les rôles sont chers. Faut que tu te dises, j'aime parce que je peux faire beaucoup d'achats, facile. J'ai un super start au début. Enfin, je me mets toujours dans une bonne dynamique au début parce que je vais gagner les premiers combats. Les quêtes, je peux les activer vite parce que je peux acheter, revendre, acheter, revendre. Et dans des spots où il y a Bran, où il y a l'ardeur, où il y a Nomi, tu peux, faire, tu peux générer beaucoup de pièces. Donc, il euh, faut vraiment voir le perso comme ça. Ok. C'est hyper important C'est un peu comme si tu disais ah, j'aime pas Galewix parce que parfois tu fais top 8 Bah ouais mais t'as aussi plein de games où la même la majorité ou en fait le perso à un moment il va juste être meilleur que les persos de tes adversaires tu vois. Bah j'ai pas besoin de durer Nomi encore je pense Et franchement je l'aurais pas vu une seule fois Ouais, je la... En vrai, je vais la virer parce que là, euh... comment ça vraiment, elle me rend dingue, ding, ding, ding, ding. elle me rend ding ding ding ding. Allez-y, engagez une de ces recrues. Ah là là là là, quelle cruauté. Donc non non, Milou, c'est un perso évidemment, il faut... n'y a pas de bons persos dans tous les spots. Il Y a des persos plus ou moins polyvalents. Et il y a des personnes un peu teckées. Mais quand ils sont bien teckés, ils deviennent forts. Milouz par exemple, en fait partie. Milouz quand t'as les L.M., quand t'as... Euh... Bon, les L.M., c'est obligatoire. Et après, tu peux rajouter les pirates pour les Forbans. Tu peux rajouter les Nagas pour la collectionneur de coquillages qui, finalement, fait pas mal de pièces quand t'as un Bran. Évidemment, les, ouais, les pirates, je l'ai dit. Enfin, tu vois, t'as plein de situations qui sont intéressantes. Évidemment, tout ce qui est uran, mecha, tout ce qui est tempo, en fait. Uran, mecha et démon, bah, t'aimes pas trop jouer Milouz avec ces compos-là. Milus, c'est un truc, euh, tu vois, tu joues ça avec les compos un peu sexy, quoi. Ben, c'est vraiment dommage, cette game, de ne pas avoir trouvé la carte-clé. Mais voyons, on fait quand même top 3. Peut-être 2, mais c'est pas sûr. Faudrait arriver à survivre. En vrai, l'autre, il a vraiment un, un bord euh, Pas faible, mais bizarre. Lui j'ai pas trop d'infos. Ah lui il est un peu devant. Ah découverte. La carte clé c'est la 5-4 qui fait les rolls à 0. Oh waouh. Évidemment qu'on survit. Donc là on joue contre le, le Ragna. Ah non, on avait déjà joué contre Agna, donc on va jouer contre lui. Ah bah non, on fera, on fera 3 alors. Ah non. Euh... Est-ce que tout se passe bien Bon. On remet dans le pool. Des points, pas de la Attendez. Lui, il joue des boubous, et lui, il joue des. En vrai, fait, les deux, ils jouent des... Ah non, mais c'est moi, ça. Euh, boubou. Ah, lui, il joue vraiment des milliards de boubou. Sachant que lui, on va le jouer au prochain tour. Bah, en vrai, on va l'acheter en... Il va nous le falloir, de toute façon. En module. Ouais, non, vu qu'on a ça. Hey. hey. Ah, c'est petit, mais bon. C'est que c'est petit. C'est tout petit. Vous n'avez soif En vrai le gars est pas si mal contre les... toute ma vie. C'est quoi son board à lui On va la rencontré, c'est nous qui l'avons tué. Hein. Vraiment bien. Je peux vous rappeler pourquoi les LM sont obligatoires avec, avec Milouz euh, Parce qu'en fait déjà ça te met sur un très bon départ avec les anomalies actualisantes et les LM+. Et en fait la meilleure compo avec euh, ce personnage c'est la compo euh, Nomi. Parce que t'achètes tu revends et il suffit d'avoir ça. En gros t'as Nomi, t'es bien en PV et t'as peine. Franchement tu feras souvent top 1 top 2. Bon à ce niveau là tu feras peut-être plus souvent 2-3. Mais je pense qu'à 10 000 de cote et moins, tu feras presque tout le temps top 1. Bon, c'est lui qui a plein de boubou. Donc, on va rentrer dynamiteur contre ce gars. Là, franchement, le jeu là, il a, il nous a vraiment craché dessus dans cette game. On fait quand même deux, mais il nous a vraiment craché dessus. Ah lui, on peut pas le battre, il est trop strong. Hein. Même avec ça, franchement. Vers ça. Ouais, mais ça, faut les tripler. En fait, mes cartes, faudrait les tripler pour avoir des, juste des mono quoi. même pas sûr de vouloir jouer une Mounted. il y a des rip chez ce gars et tout ah, pas de temps de rip-hop après il est à 21 je le tuerai pas en une attaque ouais je vais, je vais faire comme ça je vais partir du principe que je suis malentendu bon je pense que je joue 10% quelque chose comme ça si je passe mon 10% et que j'arrive à tripler je peux peut-être passer à 30 ou 40% en fait environ Mounted à la place d'un 33 33 en mettant Nantid à la place d'un 33, j'augmente un peu mes probas sur ce combat. Mais de toute façon, vu que je dois le tuer en 2 streets, ça sert à rien parce que je m'affaiblis derrière. Donc euh, voilà, je vais jouer comme ça. Puis Advienne que pourra. Ouais, bon, on joue 0. Tampi. Merci la PEM pour le soutien. Merci beaucoup, c'est gentil. était ouais, sympa cette gamin ouais, comme quoi il n'y a pas besoin spécialement d'avoir de la chance dans ce jeu faut juste bien maîtriser les, la théorie puis voilà